Le personnage de Ellie dans le jeu vidéo The assez of Jeanne d'Arc par exemple.. Euh, voilà. dirais Angelina Jolie parce qu'elle vit, elle, elle vit ses convictions sans forcément euh, l'appui d'un homme derrière elle, donc je trouve ça top. Une, une, une que j'aime beaucoup et qui est partie là il y a récemment c'était Simone Veil. J'aimais beaucoup cette femme. Et Terwang de Méricourt, bah, la plus connue c'est Jeanne d'Arc pour moi toujours. Simon que la guerrière, <rire> j'ai grandi avec cette image-là quand j'étais petite.